arts Allumé dans les arbres l'une et quand la plume dans les larmes. T'écris avec les mains sales, mais je crois que j'ai la conscience tranquille Je suis pas le seul qui panne que dalle, je peux avoir confiance en qui En fait si je mens c'est que je suis tu me qui me reste dans la bouche Collectivement on pue la merde, mais tu sais moi je pisse sous la douche Et j'endors pas mieux la nuit, il fait jamais franchement jour Et bien plus souvent que mon tour, je me suis fait porteur de la nuisance Fait du tort, peur de la vie, ouais de la mort et peur de tout Et dans la tort, peur de l'ennui, c'est un effort de faire tout court, on arrive pas à converger Mais je sais même pas ce qui nous rassemble J'arrive même pas à converser Avec ce qui me ressemble Et quoi qu'on ait fait de l'histoire Je crois que j'avais les globes secs Quand j'ai vu crever l'espoir Et que j'étais pas le seul aux obsèques Qu'allumer dans les arts, Dans le verbe et le son La main qui tangue et tant que Trempe la plume dans les larmes La merde et le sang Et ouais, je sens que je vais pas manquer d'encre je tourne en boucle. J'fais les cent pages Nous sont mal je J'décris avec mes tripes. Et tout ce qui est crade, déprime. Est-ce qui me détraque? Les cris des types, est-ce qu'il les traque? Crac, fric, flic, et claque. Nos archétypes, tout ce qu'on calque, ça les triques et tous nos actes pathétiques Et cadenassés dans un mouroir, on se débat dans la mer pour pas fracasser le miroir On se dit que c'est pas dans la merde et faute de battre le fer On va s'en battre les coups et s'il faut se battre le fer, non Ça ne demande pas des couilles, non ça ne me manque pas l'écoute Je veux plus entendre personne, non pas que j'en ai plus rien à foutre mes doutes de Chacun se dit, chacun sa bouse, et tous tapent la brasse dans la même. Qu'Allume dans les arts, dans le verbe et le son. La main qui tangue et que trempe, la plume dans les larmes, la merde et le sang. Ah, et je sens que je vais pas manquer d'encre, et je tourne en boucle, et je vais les 100 pages, non sans -pages.